qu'en protégeant leur paysages, ils vont protéger l'agriculture, ils vont protéger l'environnement. Donc c'est une, une action de protection de l'environnement, à l'évidence, mais sans le dire. On ne leur dit pas que c'est une démarche écologiste. On leur dit que c'est la protection de nos paysages qu'on aime tous et où l'agriculture, à peu près respectueuse de l'environnement, et la composante du paysage la plus sensible. Nous sommes dans la région d'Annecy. Il y a 3000 hectares à peu près de zone agricole. Il y a à peu près 10 hectares, 8 à 10 hectares par an qui se vendent. Et nous, on propose de les acheter, d'acheter au prix agricole cet espace agricole. Pour cela, il nous faut de l'argent. On fait un don désintéressé, totalement désintéressé, sans espoir.